Hello tout le monde, c'est Lucie Hearts Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin l'unboxing du mois d'août. Enfin Je suis sûre que vous l'attendiez depuis euh, quelques temps déjà, mais bon, on va dire que j'avais euh, certaines petites choses à faire, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de faire des vidéos. Donc voilà. Bref, là, je vais essayer de reprendre un petit rythme petit à petit. Comme ça, vous aurez quand même une petite vidéo maintenant euh, par semaine à chaque fois. Donc soit Miku comikuten soit un jeu vidéo, soit un unboxing. Enfin bref, vous connaissez ma chaîne, donc j'ai pas forcément besoin de, comment dire, de vous rappeler ce que je fais. Je fais ce que j'aime. Donc voilà, que ça plaise, ça plaise pas, je mens. Pas les steaks, comme on dirait Squeezie. Euh, bref, voilà. Donc voilà la petite box. Je suis sûr que vous l'avez peut-être déjà vu euh, sur d'autres youtubeurs mais pour bon, moi je me suis dit ouais vu que j'ai un petit abonnement tous les mois à la woodbox moi je me dis euh, c'est bien de faire un petit unboxing tous les mois comme ça tranquille bref voilà donc je vous laisse regarder ce qu'il y a dedans je ne vois rien du tout là voilà bref donc maintenant on va piocher petit à petit donc bah, commencer alors ça c'est le livret parce que oui ce mois ci c'est justice le thème donc bref voilà on regardera le livret en dernier de toute façon et je crois que le thème du mois prochain enfin je vous le dirai plus en détail à la fin de la vidéo voilà ça le joli petit pince Regardez-moi un, un joli petit pins. Donc, euh, je vous laisse deviner euh, sur quoi va porter hein, <rire> tranquillement la boîte du que Comme vous avez vu sur euh, le livret, il y a le signe de Batman. Donc, voilà. Donc, il y aura peut-être des trucs Batman. Donc, voilà je vous laisse regarder tranquillement le petit pins. Euh, oui, donc on va mettre ça de côté. J'ai un truc dans mon oeil. Ouais, bon, c'est pas grave. Euh, donc on va commencer par ça. Alors là, c'est One Punch Man pour ceux qui connaissent, et je crois que c'est un petit jeu de société. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un petit jeu de société. Bon, il se moque pas de nous quand même hein, sur euh, les Box, hein. Donc euh, voilà, donc, euh, je vais peut-être euh, l'ouvrir ou alors je le garde pour un de mes cousins qui aime bien One Punch Man, ou je sais pas qui. Enfin bref, je verrai donc euh, voilà. Euh, mais je pense pas que ça intéresserait euh, quelqu'un euh, voilà. donc voilà on va le... je vais le garder de côté enfin je vais le garder pour moi je pense bref continuons continuons continuons alors oui on va voir. là je crois que c'est une petite figurine oui voilà une petite... ah, oh, Deadpool une jolie petite figurine de Deadpool je suis pas forcément fan de tout ce qui est super héros, mais on va dire que cette euh, n'est pas trop mal. Surtout que j'avais déjà commencé à regarder un let's play sur euh, Deadpool, mais bon, j'ai fait tellement de trucs en même temps que du coup, après, euh, j'ai complètement zappé. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a Ah, on n'a plus qu'un seul truc. Alors, voyons voir. Ah, si, attends, il y a quelque chose tombé. Ah, oui, tiens, qu'est-ce que ça peut être Mmh, je crois que c'est un joli porte-clé Batman ouah purée en plus il est lourd hein il est lourd ce petit coco voilà un petit porte-clé donc peut-être que j'utiliserai pour mettre juste que le porte-clé que j'avais il est complètement mort donc euh, ouais je verrai mais en tout cas on peut pas dire que c'est très léger hein c'est quand même un petit peu lourd hein euh, on dirait que c'est fait en métal je crois que ça va être fait en métal Aïe, je me suis fait mal évidemment. Aïe, mal. Mais donc voilà, donc <rire> ça fait mal. Donc euh, faites attention si vous jouez avec. Euh, donc voilà. Là, on a le t-shirt comme on a tous les mois. Et il est pas trop mal ce t-shirt, j'aime bien, je le trouve joli. Quand on ne connaît pas l'univers du jeu vidéo ou de, de l'œuvre, on ne peut pas dire ce que c'est. Hein. Voilà. Donc euh, voilà. Voilà un peu ce qu'on a eu sur ce mois-ci dans la Woodbox. Donc voilà, donc ça, je vais ranger dans mes collections de t-shirts. Parce que Avec la Woodbox, je commence à avoir énormément de t-shirts. Donc euh, j'arrive pas forcément à tous les mettre en même temps. Mais bon, bref, voilà, on va regarder un peu le petit livret. Alors, voyez, voilà Donc là, c'est ceux qui ont été choisis pour être photographiés comme euh, le temps. Donc là il y a, ça, ils expliquent leur petit coup de coeur euh, Et voilà la méga Wood Boss qui était à gagner ce mois-ci Je pense qu'elle a été gagnée ou peut-être pas encore Je ne sais pas Donc euh, franchement pour gagner la méga Wood Boss, Il faut vraiment avoir un gros gros coup de chance Parce que franchement wow. Alors parce qu il y a énormément de choses Il y a, il y a une belle figurine One Punch Man à 360 euros ouais. euh, On a un Samsung Comme ils disent un petit portable à 959 euros, ouais. Euh, une petite caméra à 330, une autre figurine à 430. Et après, on a évidemment une autre petite collection de DVD. Donc voilà, c'est très cher. Et ceux qui gagnent la Woodbox, la méga Woodbox, excusez-moi, ils ont énormément de chance. Je vous le dis moi. Je, je sais pas moi que ça arrive, mais franchement ça, arrivera, ça ne m'arrivera jamais voilà, on a ce qu'on a eu alors, donc euh, oui, la figurine de Deadpool et voilà, c'est bien ce que je pensais un jeu de société un petit jeu de société on a le petit t-shirt je sais pas de quoi ça vient et puis à côté, on a évidemment le porte clé officiel Batman je ça je sais plus trop et évidemment le pins et on a le teaser pour, la, pour le mois prochain, donc le mois de septembre. Mais je sais déjà ce que c'est. Donc, voilà. donc Je crois que dans la outbox du mois de, de septembre, pas de décembre, n'importe quoi. Oubliez ce que j'allais dire, décembre, euh, septembre. Ça, le thème, c'est Magic, je crois. Et je crois qu'il y aura un truc Harry Potter, euh, quoi d'autre. Évidemment, on va demander... Ok, Google, donne-moi le site Woodbox. Pas Woodbox hein. Oh, putain. Woodbox. Là, parfait. Donc, donc, donc, donc. Voilà. Alors, euh, que je vous dise pas de bêtises. Alors, magique. Voilà, donc, il euh, y a un produit Game of Thrones, un produit The Witcher, un produit Legend of Zelda. Ah par la produit Zelda ou Harry Potter oh je suis impatiente aussi donc euh, voilà je pense que le mois prochain ça va être une très très bonne euh, Woodbox bref bref bref donc je mets une petite note comme d'habitude hein, la Woodbox euh, de ce mois-ci euh, sur 10 je mettrai peut-être euh, je sais pas moi 7,5 sur 10 parce que enfin je trouve qu'il y a des bons produits pour ceux qui sont fans de super héros mais moi, qui suis pas forcément fan, je trouve quand même que les polis sont bien. Mais bon, c'est pas non plus ce qui me plaît le plus. Mais je garderai quand même. Qui sait, peut-être qu'un jour je pourrai soit donner, soit je sais pas, soit faire gagner. Je ne sais pas. Je verrai. De toute façon, ça sera rangé dans une petite boîte. Et puis je verrai. Peut-être qu'un jour je ferai un concours pour faire gagner des trucs. Donc voilà. Donc en attendant, pour le moment, je garde tout ça de côté. Et puis de toute façon. hein euh, on se reverra pour une autre fois j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc euh, ne vous inquiétez pas hein, je, je vais recommencer à essayer de faire un petit rythme une vidéo par semaine parce que je me suis parce que là j'ai fait un peu de bêtises donc voilà je vous dis ciao bye tout le monde c'était Lucie ce Gaming bye à plus <musique>